A décidé de se réapproprier l'espace public en intervenant sur les publicités dans la rue. Ce qui nous intéresse à l'intérieur de, de cette réflexion, c'est de pouvoir questionner vraiment collectivement ce qu'il pourrait y avoir à la place des publicités et de pouvoir y réfléchir ensemble en apportant chacun des réponses différentes. D'ouvrir des, des pratiques de Fabrique. De fabrication d'images à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Quoi. Il y a un impact immédiat, c'est euh, je prends la publicité, je l'enlève, je mets mon message ou je mets mon, mon visuel. Euh, et donc, déjà, juste, il va y avoir un impact par rapport à moi-même et peut-être par rapport au, ben, au fait qu'il n'y ait plus la publicité et peut-être que même mon visuel ou euh, mon image va apporter du mieux ou une question ou quelque chose. Le fait qu'on soit plusieurs et qu'on soit en collectif et le fait aussi qu'à qu ce moment-là, ben, je suis un petit peu un citoyen parmi d'autres qui intervient à cet endroit-là, c'est un peu une, une reprise de droit en fait, sur cet espace commun, cet espace public. Ce côté-là euh, jubilatoire de voir réaliser euh, quelque chose auquel on n'a jamais le droit de toucher, en fait. Ouais, de voir euh, ouais. ce côté-là de... On a essayé de nous l'interdire, mais en fait, cet espace-là, on essaye de se le réapproprier puisqu'il est à nous. C'est assez excitant, finalement, puisqu'on va être dans la rue, on est... On... C'est un peu le... Bah, là, c'est marrant, mais c'est un peu on passe à l'acte, quoi. Et il y a aussi un, y a un, un côté de voilà, voir se, re... se afficher dans un espace public... Euh... Euh, quelque chose qu'on a soi-même réalisé comme une sorte euh, d'exposition euh, temporaire euh, qu'on va mettre en place euh, ensemble quoi. les ateliers sont aussi euh, un moment euh... une bonne une euh... grande partie de la réflexion ouais et c'est assez agréable en fait d'être à plusieurs et de et d'être dans cet élan créatif oui. ensemble c'est déjà là que ça commence l'action en fait quand on... quand on réfléchit ensemble et, et c'est des gens qui les gens qui vont venir à l'atelier peut-être on les aura vus peut-être on les aura pas vus mais c'est un autre c'est vraiment un autre rapport ensemble parce que on n'est pas là juste en train de boire des bières le soir un petit peu comme Je... dans une inactivité <rire> Alors, on est en train de faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est déjà politique en fait. C'est déjà un début de. Il y a déjà un engagement à plusieurs qui, même si c'est pas grand-chose, le... le... il, un... il y a quelque chose qui s'enclenche. Ce qui est pour moi le plus important, c'est pas nécessairement d'avoir un impact parce qu'en fait, on n'arrive pas très bien à le mesurer. Et puis de toute façon, il est assez minime puisque c'est très temporaire, etc ni plutôt le, le fait que rien que de le faire, c'est déjà une sorte de réflexion sur euh, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me dérange, comment je peux agir. Et voilà, c'est une, une forme de réponse qui, qui, qui moi, me correspond parce qu'elle est, qu est active et puis parce qu'elle est créative et du coup, j'utilise cette envie de, de faire des images en, en, tout en questionnant ce, ce problème-là d'espace public. Le problème des publicités dans la rue, pour nous, c'est le fait que ce soit imposé. Quoi. Parce que, par exemple, euh, la radio, on peut l'éteindre, euh, sur Internet, on peut bloquer la publicité, mais dans la rue, on ne peut vraiment rien faire d'autre que mmh. l'avoir sous les yeux. En plus, avec des très grands formats qui, qui en fait, sont, on est obligé de, de regarder. Donc, il y a un peu un écœurement par rapport au, à la quantité. Les techniques de captation de, de, de l'attention, en fait. <rire> Puisque. Ben moi je peut-être que en fait on s'aperçoit qu'effectivement il y a des gens qui vont être qui vont un petit peu se protéger et pas euh, oublier en fait cet aspect visuel mais au final ben, une publicité elle est faite pour être vue donc tout est mis en œuvre pour être vu. c'est un format qui est grand qui va un petit peu être un peu plus grand que nous des grandes écritures des couleurs vives en général ou alors un ou alors un regard même un regard ça capte l'attention toutes ces techniques là en fait euh, sont assez agressifs finalement puisque bah, c'est clairement le but de capter l'attention en fait. Et on ne veut pas que les gens oublient cette agressivité en fait, ou fassent semblant de l'oublier, c'est un peu ça le, le but. C'est tout un rapport au monde en fait, c'est pour ça qu'on a décidé d'agir sur la publicité, c'est que c'est vraiment le... pour nous en tout cas le, le, le symbole, de c'est l'image de la consommation en fait, puisque c'est vendre... Et, euh, et dans cette image de la consommation, bah c'est aussi l'image d'un rapport au monde où, où tout va être basé sur l'objet, sur le sur tout va être finalement réorienté vers l'objet. et euh, bah c'est pas bien. <rire> Merci qui c'est un groupe d'affichistes toulousains pour l'instant et peut-être plus large. À la base on était juste 5 et maintenant euh, je ne sais pas une petite dizaine de gens qui reviennent régulièrement et puis à la fin... Qui tiennent l'affaire en fait, ouais. on est une dizaine à... On est, est même que... 5-6 à tenir un petit peu le le, le, le le principe. Et ensuite, il y a les gens qui vont venir souvent aux ouais. ateliers, qui vont venir euh, afficher et tout ça. On, il y a de nouveau, là, on élargit un cercle à une vingtaine de personnes. Et après, il y a ceux qui vont venir... Euh, juste une fois ou qui temps vont peut-être venir parce que ça fait ouais. pas si longtemps ça fait que trois ans qu'on il y a aussi des ça, gens, qui euh... gens qui viennent que voilà, à l'atelier ou d'autres gens qui viennent que à l'affichage selon que l'affichage les intéresse <rire> voilà non mais c'est dans la rue <rire> d'autres ils veulent surtout pas être dans la rue voilà. bon. on se réunit souvent soit autour d'un thème par exemple donc euh, on a déjà fait des ateliers sur euh, le corps de la femme euh, un peu la femme objet ou euh, par exemple une, une, une, une idée lancée du style euh, à la place de ce panneau-là, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir et, euh, Ou, euh, ou des alors des thèmes plastiques aussi. Voilà. Voilà. Ou, des ou alors des outils des... plastiques comme... Parce qu'il y a aussi toute une expérimentation plastique de dire euh, qu voilà, qu'est-ce qu'on met à, à l'intérieur de ces panneaux-là euh, et euh, comment on comment on s'exprime. Par exemple, on, on, on découvre une nouvelle technique qui est de mettre derrière les publicités, et donc ça apparaît que la nuit, donc il y a certains artistes aussi qui, qui mmh. travaillent avec ça. Comme, qui Jouer euh... avec euh, le filtre quoi, de, le, du rétroéclairage et euh, s'intéresser un peu à vraiment comment sont faits les panneaux et les méthodes publicitaires, euh, les méthodes de diffusion. Mmh. Oui, on a tous mis un peu notre matos en commun et ouais. euh, de lâcher Et on pinceau, demande aussi aux gens qui viennent d'apporter ce qu'ils ont, voilà. ou ce qu'ils trouvent, euh, voilà. Tout à l'heure, on parlait de recherche plastique et en fait, on, on commence aussi à, à poser euh, des fois, des, on se pose un petit peu des, des petites règles entre nous euh, on, dans le thème de l'atelier et ça peut faire partie des, des règles de l'atelier de dire euh, bon ben là aujourd'hui on prend que deux trois outils, voilà, euh, on, va faire, ouais, on va, on va des utiliser des juste outils. le filtre, donc on, on va juste faire des aplats de peinture ou alors on va, on va juste faire du découpage. Alors bon, c'est en train de tout ça, c'est en recherche quoi, mais c'est euh, c'est toujours dans cette idée de de contraintes créatives, en fait, puisque oui. en se limitant un petit peu sur quelques objets plastiques, ben finalement on va pousser l'objet au maximum et arriver jusqu'au bout de voir un peu les limites et tout ça. C'est assez intéressant et on a un rendu plastique assez fort. En France, en général, c'est JC Deco qui a le... presque le monopole dans la rue. Euh, donc, il y a plusieurs formes de clés. À Toulouse, c'est une clé à haleine de, de, de 6, en fait, qui va être coupée comme ça pour pouvoir. parce qu'il y, y a une petite tige. Donc, on va ouvrir le, le, le panneau. Et retirer la fiche, c'est assez simple en fait, c'est assez magique même quand ça s'ouvre. <rire> en fait, il s'agit des panneaux type euh, ceux qu'on voit dans les abribus par exemple, ou euh, devant les, les vélos, les vélibs, et voilà, c'est ce type de panneau qu'on peut ouvrir. Voilà, parce qu'ensuite les 4x3 vont avoir euh, des ouvertures différentes, on a aussi des ouvertures encore plus complexes, là, avec une petite, euh, une petite euh, bite sur le côté de la, de la clé. Donc euh, c'est aussi le jeu de trouver euh, quelle clé ouvre quel panneau. On va prendre les affiches en groupe, on les sélectionne ou en général, bah là-dessus on en reparlera, il y a des est-ce qu'on prend toutes les affiches ou est-ce qu'on est qu prend juste les affiches publicitaires Et on va les modifier en fait dans, lors d'ateliers participatifs où le but de l'atelier, c'est qu'il y ait tout le... En gros, c'est ouvert à tout le monde, donc particulièrement aux gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans l'image et de, de travailler l'image. Euh, ouais, ouais. Et donc, euh, à partir de ces ateliers-là, euh, lancés sur un thème, on y reviendra aussi, il euh, y a une production d'images qui est faite et qu'on va remettre ensuite dans la rue, euh, dans l'espace commun, en fait. Parfois, on peut y être euh, sur euh, plusieurs samedis, par exemple, euh, sur un mois, et puis parfois, on n'a aucune activité pendant 2-3 euh, mois, ça dépend vraiment des, des périodes. Ben, ça dépend aussi de nos activités professionnelles ouais. à côté, puisque finalement, bon ben, voilà il y a des moments où on va être en rush dans notre vie pour pouvoir gagner des sous tout ça logiquement et donc à ces moments là on s'investit un peu moins il y a des relais aussi qui se créent dans les équipes voilà, ça, ça pas toujours ça... les mêmes qui s'en occupent ça a ça été plutôt agréable à voir d'ailleurs parce que dans une équipe on ne sait jamais au début comment ça va se passer et là il y a eu des systèmes de relais plutôt qui marchaient plutôt bien en fait Il y a cette contrainte, ça va pas rester très longtemps. Donc, mm. est-ce que est-ce qu'on passe deux nuits dessus ou est-ce qu'on passe juste deux heures Je me pose beaucoup de questions sur ce que, ce que vont en penser les gens, donc pas forcément sur la qualité plastique, mais plutôt sur le message. Est-ce que ça va les faire réfléchir euh, Aussi sur est-ce qu'ils vont le voir, parce qu'en finalement on est tellement habitué à passer devant des publicités sans regarder que il y a eu pas mal de transformations où le constat a été posé qu'en fait, personne ne le voyait. Et c'est assez aussi intéressant. Enfin, ça met vraiment en exergue pas mal de questions qui sont intéressantes pour la suite du travail sur la publicité et le regard qu'on en a. C'était vraiment un gros plan d'un visage avec plusieurs fois le même visage comme quelque chose d'assez psychédélique. Et en fait, on avait. Euh, alors, ce n'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs, mais du coup, les, les trois personnes qui l'avaient faite l'avaient vraiment utilisé euh, euh, de manière tout à fait artistique. Donc, elle avait retiré tous les noms, tous les mots qui étaient euh, sur l'affiche. Et euh, avec beaucoup de calculs sur la symétrie, etc., repérer tous les points euh, d'accroche euh, visuelle en fait, qu'il y avait. Et puis, euh, surtout à l'aide, de, par exemple, d'un compas, donc quelque chose d'assez fin quand même comme instrument, ils avaient fait plein, plein de petits trous. Ce qui fait que la nuit, quand c'était éclairé, ben, il euh, en fait, y avait vraiment un point, des pointillés de lumière qui ressortaient euh, de l'extérieur. En fait, juste ça, ben, ça rendait quelque chose de beau et de vraiment impressionnant. On avait envie de la, de la garder, quoi. En fait, non. <rire> ça s'en <rire> va. <rire> Je vais citer, en fait, un autre artiste qui n'a pas de qui a une pratique perso en fait, c'est Vermibus qui prend les affiches et avec un espèce d'acétone ouais, ou de, de produit, on est en train de chercher là il <rire> délave les affiches et en fait il va prendre... bon, il s'attaque surtout à des affiches de, de, de mode euh, ou de parfum enfin un petit peu des affiches classes comme ça et il délave les corps et il délave le, le, la communication même en fait et cette affiche-là redevient en fait ce qu'elle était à la base, c'est-à-dire juste une image Puisque si on prend une image et qu'on commence à mettre un slogan dessus Ça devient, on enferme l'image et on va lui faire dire quelque chose, un message précis Donc là, lui, il délave le message Mais il délave aussi un autre message qui est celui du corps de, de, de ces mannequins puisque euh, on disait, on a fait un thème sur le corps, mais c'est vrai que, voilà, le, toute cette image du corps-objet, de ses de, de standards de, de corps, etc. Et là, en le... en délavant, finalement, il va garder ce côté euh, précieux et... Et, et, et de, cla, de, voilà, de De, de la publicité, mais oui. en même temps, il va pas... Euh, il enlève cette espèce de pulsion et de désir qu'on pourrait avoir oui. sur ce corps puisque le plus désirable. Il en fait une image dérangeante qui fait que du coup, on, ça, ça voilà. s'oppose euh, mentalement quand on la regarde. Quoi. Donc après, euh, bah moi, j'aime bien travailler là-dessus et sur, euh, sur comment, euh, effectivement, on revient sur l'image, en fait, et comment euh, on n'est plus dans, dans la publicité, mais sur une image. Et même euh, l'historique des images, parce que finalement, euh, à la base, l'image, c'était... Euh, c'était quelque chose de, de, de sacré, euh, il y avait un rapport à l'image beaucoup plus euh, précieux, précieux, et l'image est voilà, euh, magique en fait, et petit à petit, euh, Régis Debray. <rire> Mais... On dégrade euh, ce rapport. Toujours dans, à l'intérieur des ateliers qu'on avait fait nous, il y avait euh, une fille, je me rappelle, qui avait fait une fois une affiche euh, sur euh, qui avait dessiné un, un portrait par-dessus euh, une publicité de voiture et en dessous elle avait marqué euh, cette voiture me regarde et je trouvais que c'était assez intéressant, en fait, je sais si tu te rappelles, de, de, de... Et, euh, parce qu'il euh, y avait cette idée que, en fait, euh, qui est-ce qui regarde euh, la personne, enfin, la personne regarde, euh, finalement, la voiture, mais qui, en fait, euh, c'est l'image ouais, de la voiture qui est en train d'observer euh, le spectateur pour qu'il l'achète. Enfin, il y a cette idée de, comme ça, de, ré, de répondant euh, qui était assez... Euh... Enfin, qui tout de suite permettait de se poser des questions qui intriguait hum. en tout cas, c'était un des messages forts dont je me rappelle. Il y avait un personnage, si je me rappelle aussi bien, qui regarde du coup, il y a une voiture et elle regarde comme ça, c'était oui. la publicité d'origine et finalement, ben, elle regarde pour, la, pour oui. la marque en fait, puisqu'elle va capter l'attention, euh, notre regard arrive sur la, les yeux, puisqu'on est habitué, comme je disais, à, hop, un regard, on, ben, du coup on regarde dans les yeux, et puis là, de là, il y a une ligne directrice, pouf la voiture, pouf la marque. Oui. On d'entretenir euh, des, des, des réseaux avec euh, d'autres euh, associations ou collectifs euh, qui sont eux militants mais qui ne sont pas spécialement euh, mmh. autour de cette question-là de la publicité, bah, mais comme, qui euh, peuvent bah. avoir euh, besoin euh, ou euh, envie d'organiser des choses euh, avec nous. Ou de renvoyer des gens. Ou de renvoyer donc, on, des que, gens. Ben, on va penser à Bugle ou à Informaction qui nous envoient des fois... Euh... Voilà, qui trouvent des contacts. C'est aussi beaucoup de bouche à oreille, en fait, de gens qu'on rencontre et que, qui, qui sont intéressés, finalement, par, par cette forme d'action qu'ils n'auraient pas forcément euh, eu ailleurs, ou en tout cas dans des réseaux plus traditionnels. Mais on voudrait euh... s'ouvrir, et c'est aussi pour, pourquoi on a accepté une interview, c'est qu'on voudrait aussi s'ouvrir, et pourquoi pas ouvrir le principe plus largement en fait on a des amis qui ont commencé dans une autre ville, oui. euh, ce serait un petit peu de, de, de laisser s'échapper le principe et de dire voilà c'est oui. assez simple, il suffit de faire des ateliers, vous faites les clés, vous y allez, vous changez les affiches, à la rigueur on peut même le mettre tout sur le même site, oui. et, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on avait aussi passé des annonces dans Bugle. Euh, faire une, on avait fait une boîte mail aussi, euh, où on ne peut pas nous revenir jusqu'à nous pour avoir un contact finalement. Donc on est, on est en train de travailler là-dessus. Bon, sur ces différents moyens de diffuser l'info.